Yo les potos, j'espère que vous avez la forme, moi ça va. Alors aujourd'hui on va parler d'une nouvelle vidéo Versus parce que c'est un nouveau format que j'essaie de lancer un petit peu pour confronter deux motos avec la même philosophie et pratiquement la même puissance pour ce, pour ce cas là et de, de savoir votre avis de savoir ce que vous vous achèterez. Achetez, achetez, achetez, achetez. Alors là on va confronter une très bonne moto à une moto qui va être hypothétiquement... Une moto correcte, moto bien, à hein, ceux qui aiment ça. ça. va être la World Raid donc, T7, hein, Ténéré 700 World Raid de Yamaha. Et la future BMW 1300 ou 1400 GS2, donc, euh, qui est un try de BMW. Alors, ce sont deux motos qui ont, des, qui ont normalement la même philosophie. Je dirais normalement je dirais pourquoi. Et normalement, la même philosophie, ce sont des trails euh, qui sont faits pour aller dans la terre. Hein, parce que pour moi, un trail, je le répéterai jamais assez un trail est fait pour aller dans la terre, c'est pas fait pour aller sur la route. Ou alors, vous achetez une GT, ou alors, vous achetez un roster comme moi. Donc, pour ceux qui n'ont pas compris ça, un trail est fait pour aller dans la terre. Si vous n'aimez pas salir à votre moto, vous n'aimez pas aller dans la terre, vous n'avez rien à foutre à acheter un trail. Donc, alors, je, je m'intéresse donc à ceux qui adorent vraiment le trail faire de, de l'aventure comme moi. Euh, donc ce sont des motos qui ont pour philosophie ça mais mais, je vais vous donner maintenant mon point de vue pourquoi le, la, la TNR 700 World Red par rapport, que, par rapport à celle là et, et à toute la gamme GS est supérieure et de très loin et pourquoi je vous conseillerais plutôt d'acheter une World Red plutôt d'acheter une BMW 1300 1400 GS qui va être présentée et sortie peu en 2023 et même par rapport à une GS en particulier. Alors, il faut savoir que j'ai un ami qui a une GS. Une 1200 GS. Euh, il a tout toute neuve, hein. euh, il, a, il a tout équipé. Crash bar et tout. totalement. On dirait un tank. Mais, vous savez, des fois on le dit, on rigole on, dit, oh, on dirait un tank. Là, c'est vraiment, on dirait un tank. C'est énorme, énorme. En plus, les cylindres qui sortent de part, de part et d'autre, c'est énorme. On dirait un tank. C'est massif à mort, c'est lourd à crever. Il, il ne peut pas relever sa moto lui-même, littéralement. Il est obligé de, de, de, de faire des bras de levier, de, de pousser avec les jambes et tout. Il y a carrément des tutos sur internet pour apprendre à relever une GS. Mais c'est pas des conneries. Hein. Je vous promets. Vous tapez sur, sur YouTube, vous allez vous fendre la gueule. C'est lourd à mort, c'est cher à crever, c'est cher en entretien parce qu'en plus il a, il a le il n'a pas la chaîne, lui, il a une espèce de... Il s'appelle le accardant. Et tous les 10 000 km, il faut vidanger l'huile et tout. Et, et je vous promets que BMW, eux, ils se goinfrent dessus. Donc, c'est cher en entretien. C'est lourd à crever. Et quand il veut faire de l'enduro, il n'y arrive pas. Parce que c'est tellement massif, c'est tellement lourd à amener, qu'il ne s'en sort pas avec. C'est lourd à crever. Donc, il ne roule au final que sur la route avec. trail, qui n'a aucun intérêt. Et d'un autre côté, vous avez la World Raid qui est... Sur la même base que la Ténéré 700, ou Ténéré 700 Rally édition c'est la même chose hein, qui a simplement mis un double réservoir que vous pouvez ou pas remplir, hein, donc elle n'est pas forcément plus lourde, celle-là, euh, euh, et qui au final n'est pas très très lourde. Je crois que tout plein fait, elle doit faire dans les 200 kg, même pas, même pas, je crois que c'est 190 kg elle fait, alors que l'autre la, la, elle fait dans les 220, je crois, 230 kg. C'est un truc de... mais Vous ne vous rendez même pas compte. En plus, elle a un prix con, contenu. Je crois qu'elle vaut dans les 13 000 euros. Euh, et ouais, tout cas, et quand vous savez que quand vous allez chez les concessionnaires, ils vous font toujours des remises. Vous pouvez avoir 500 euros de moins. Vous pouvez avoir même à 12 500. L'autre, je crois qu'elle vaut dans les 16 000 à 17 000 euros. Je ne sais même pas si vous vous rendez compte. Ça fait 4 000 euros de plus. Euh, elle a un moteur qui est vraiment éprouvé. Hein, le bicylindre crossplane... Euh, d'un merveille qui est un roster qui est très élastique. Euh, C'est le même qui est sur la, la, la MT07. Euh, C'est une moto qui, euh, qui a fait ses preuves, qui est incroyable, qui a une fiabilité de malade mentale et qui au final est beaucoup plus adaptée. Parce que si vous la faites tomber par terre, vous pouvez la relever tout seul. Il n'y a aucun problème, aucun problème. Parce que si vous faites vraiment de l'enduro, tomber par terre, vous allez tomber. À un moment ou à un autre, vous allez tomber. Et vous vous en sortez parfaitement. Alors que inversement avec la BMW, déjà, si tu la fais tomber par terre, à moins d'avoir vraiment des crash bars, ben, putain, tu dois pleurer, parce que vu le prix de la, de la moto, je te dis pas. De plus, elle est tellement lourde... Et attends, je te dis même pas si tu mets des valises derrière, hein, et tu commences à la charger avec un sac. Parce que moi, quand je fais de, de l'aventure, parce que ça va être avec ma, ma seconde chaîne de survie en bureau, moi je, moi, je mets mon sac de 20 kg à l'arrière de la moto et tout, en plus. Donc, si t'as la moto, déjà, qui pèse le poids d'un âne mort... Plus tu fous des bagages à l'arrière, mais ça, tu la relèves du tout, c'est fini. Là il faut carrément un cric. <rire> il te faut une sangle, il faut que tu sangles ça à un arbre et il faut que tu aies carrément avec une poulie pour lever ça. -dire, c est, c est, c est, c est... Pourtant je suis quand même quelqu'un d'assez costaud, j'ai fait de la musculation et tout, mais moi, moi j'ai essayé de, sou de soulever sa moto euh, vous faites un tour de rein. Hein. Il a mis par terre, il peut rigoler, mais tu, tu la soulèves pas. Ou alors j'étais obligé de pousser comme un porc, j'ai transpiré comme un chien pour la mettre sur béquille. Mais c'est un truc de fou, elle est hyper lourde comme moto. Donc euh, je l'ai conduit. Mais C'est massif, c'est lourd, c'est gros, c'est dur à amener dans les virages et tout, et dans la terre, la moindre caillasse et tout vous entraîne, vous avez une inertie avec le, le poids de la moto, vous avez une inertie de manade, alors qu'inversement, j'ai essayé de ténérer 700, mais c'est un jouet. Bien sûr, attention, attention, on n'est pas au niveau d'une Enduro KTM, par exemple une 500 UXC que j'avais eue, Là, là carrément un poids plus ne fait même pas 110 kg, l'autre elle fait quand même dans les 190 kg, hein tu le sens le sens. tu sens déjà que c'est déjà très lourd, faut déjà avoir un bon niveau, un bon level, et puis, euh, voilà, mais, mais, mais, mais tu la manies, tu la manies quand même, si tu sais la faire amener, tu la manies, la BMW, tu, tu, tu fais rien, d'ailleurs il y avait une vidéo qui me faisait bien rigoler, il y avait un dit qui avait fait un, un camp aventure avec euh, plein de BMW GS, et c'était le seul qui avait une Ténéré 700, et vous savez, c'est des camps où ils leur apprennent à franchir des obstacles et tout, tous les gars, mais tous, hein, les gars en GS n'arrivaient pas à le faire, ils se cassaient la gueule, ils n'arrivaient même pas à relever leur moto, ils étaient... Putain, mais ils n'arrivaient pas. Le seul qui franchissait peinards, tranquillement, comme sur un vélo, un vélo c'était la Ténéré 700. Donc, moi je vous pose la question. Si vous êtes assurant, si vous êtes pour rouler sur la roue, je vous dis que ça n'a aucun intérêt cette vidéo pour vous. Mais si vous êtes vraiment un, un, un amoureux d'enduro de, comme moi, que vous voulez rouler sur la terre, vous préférez une moto qui est légère, où vous allez vous en sortir, et vous n'êtes pas là en train de suer comme un porc pour essayer de la manier, ou plutôt une moto qui est déjà hors de prix qui est belle, hein, attention, qui est belle au demeurant, qui est bourrée d'électronique, qui est très fiable et qui est, qui, qui est bien fini, Ça, ça je ne dis pas le contraire. Mais qu'au final, elle est lourde comme un, comme un, comme un, comme un, caille, comme un caillou et que vous n'arrivez pas à manier au final, parce que vous allez en chier comme un machin, vous allez gueuler, vous allez voir les autres qui vont s'en sortir facilement et vous, vous êtes là en chier comme un porc avec une moto qui, qui est déjà hors de prix et qui en plus est lourde comme un âne de mort. Alors, posez-vous bien la question. C'est pour ça, est-ce que la World Rain n'a pas déjà gagné le combat face à la nouvelle 1300-1400 GS Vous vous rendez compte 1400 cm, déjà mon pote, il a un 1200, il n'arrive même pas à la soulever. Et là, ils vont sortir à 1400. Mais qu'est-ce que vous voulez que le type, il fasse de l'enduro avec Non, ça c'est pour rouler sur la Donc, ça Ça être ta moto de, de, du petit bobo euh, euh, qui a 60, 60, 50, 60, 110 qui roule que sur la route qui roule carrément presque en costume sur sa moto qui ne touche jamais la terre jamais. la moto ne sert même pas ce que c'est que la terre ça me fait penser un peu au 4x4 Tiguan que j'ai moi. moment, j'ai un Tiguan sport 4 motrices, 150 chevaux un Tiguan, il ne fout jamais les roues sur la terre parce qu'il est tellement beau il est tellement est comment dirais-je cher tu ne fous jamais les roues sur la terre parce que tu as peur de le rayer, tu as peur de l'esquinter donc voilà vous me direz, euh, qu'est-ce que vous, vous, vous en pensez, mais pour moi la Warbrette a déjà gagné le gain. Une moto qui fait 1300 1400 cm 3 hyper lourde, et d'un et autre côté vous avez une Ténéré 700 qui, euh, qui, qui, qui est bien, bien bien bien moins lourde, pour moi elle a gagné le gain. Voilà. Écoutez, vous me direz, je vous souhaite une bonne continuation et un bon ride, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu, ciao ciao